Et salut à tous et à tous, Et si bien sûr que c'est directement dans live. La partie de bah là, le live c'est toujours le même, et la partie 2 de da Security Bridge. Ouais. Allez, je vous laisse profiter du reste. On est là. Ne pas oublier, ici il y a un cadeau juste là-bas. Attendez, je vais vous le montrer. Oui. Alors ici je me suis arrêté ici, mais j'ai aidé ma pote à passer cet endroit. Vous quand même fait beaucoup de détails pour une PS4. Sunrise Ça va le père Noël C'est passé Noël. Sinon j'aurais pas fini. C'est que le chibrée Bonjour Nouvelle amie, dis donc, il va encore debout pas cette heure-ci. On est ça euh, la jamais. On est tous très très bien. Tu me lâches Tu me lâches on Il m'aime trop. On... Lâche-moi C'est pas le moment que je fasse bugger le jeu. Allumé you... Non. NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON ça Attends, dis quoi Regarde, non, je, je fais la même erreur que ma pote. Attends. Lève là le cadeau. Mais il y a un truc qui nous a brisé le coeur. Regardez Regardez Il est tout triste Désolé... Désolé mon... Euh Looney... Euh Oh, Sunrise... Il fait de la peine comme ça. J'ai peur d'oublier un truc ici, que je vais recommencer pour le trophée. de tomber là-dedans et nager, enfin je pas par là. Mais... Et Cette... t'as <rire> en vrai moi j'aime bien lui. Je vais sauvegarder avant parce que je sais ce qui m'attend. Là ah, j'ai dit... Fermez les instructions. J'ai pris combien de fois de torches J'ai pris combien de torches Ah voilà. Appuyez longtemps sur le carré pour recharger la photo de la torche. Attention, le rechargement prend un certain temps. Oui, c'est pour ça que je suis cas quasi jamais. Ne me prends pas Sunrise. Pardon. Sunrise, sunrise, Sunrise, Sunrise, Sunrise, Sunrise, le BG. Et Despawn. Pourquoi tu fais ça J'ai dit, oui. allumé, oui. allumé Je t'avais prévenu, je t'avais prévenu Meule garçon, vilain garçon. Il devrait déjà coucher. Tu mérites une bénédiction. Bonne nuit, bonne nuit mon petit. Il faut trouver les enfants passage. Il faut trouver les enfants. Ah, il, est là. il est obsédé par la, la propreté. Du coup pour gagner du temps, je vous conseille de faire ça. Ah, c'est là, ouais bien sûr il passe là. ça me donnera un peu de temps je vais retourner dans le jeu Pas comme un NRS. Je parle pas de générateur, hein. le générateur il m'en reste euh, 3. Ah voilà, c'était le dernier, chier. Ok, il est là. Ah là, y'en a... Là. Ah ici je l'ai fait. C'est quel que j'ai pas fait C'est pas le crack. Tant ouais. que je suis en bas... Il est fait dans l'ordre Ah oh oui, il est fait dans l'ordre Faut que recharger, ah ouais. J'ai rechargé ma torche, il peut pas venir ici. Il eh bug Ah j'ai cru que je avait fait bugger à force de... Continue à faire une messe. Lors on lui donne une raison de nous virer de d'équerre. c'est fait c'est quel fil que je dois suivre on va repartir en haut Le meuf, lui. Je vais leur redescendre pour faire une messe. Ouais. Pas le choix, il faut que je descende. Oh, attends. Je sais que par le haut, par là, je sais que c'est le moyen le plus court Pour aller où que je veux aller Il faut que je trouve le chemin, il faut que je me rappelle le chemin, c'est tout Ah ah ah ah Non, non ça me ramène là ah, coq, coq, coq, Ça me rappelle quelque chose. Je vais devoir descendre. Voilà. Oh, Cours, coq, coq, coq, coq. Il reste celui-là. Il a fait celui-là là-bas Ouais, il a fait celui-là là-bas. Ok, il bon, va pour lui. Hop. Hop. En fait il y a juste à te frôler c'est bon T'es foutu si il te frôle C'est ça. là ça Le crack c'est fait C'est sais, petit qui vient pas pour celui-là. Combien de pourtant Oh oui. Alors bon, du coup c'est... Lequel Celui-là c'est fait. Non c'est ce... non, celui-là qui est pas fait, attends. Ok. Ah bah il le passage là. Ah mais bah, je suis con. C'est celui-là Que je voulais plus tout à l'heure. Non, c'est pas celui-là. Eh oh. merde, c'était le dernier. C'est ça serait simple parce qu'il n'y a pas de regard, tu, tu fail, tu dois tout refaire. par là c'est là mais cela j'ai fait non ah oui l'ai fait ici c'est le safe point hein. vous vous mettez là où vous êtes safe donc cela c'est fait ah mais parce qu'il n'y a pas de lumière hein. Je vais se faire aussi. Je vais lui donner la marre de moi. Et là, je vais m'auto-tuer, tu vois. Je vais faire un truc qui va me tuer. C'est même pas dans, ce, dans cette partie là du décaire hein. Je sens que c'était la dernière. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'était la dernière Non Non. Cocococococococo. Cours, cours, cours, cours, cours. Ouais ici il y en a qu'une. Avec une corde, mais avec un câble qui va ici. C'est là j'ai fait. Non, si je vais là-dedans, je sais que vie. Oh, y'a yeah, Go! Go! go. Clean up. Oh, dis-moi pas qui vient là! Oh. Attends, parce que je vois. On voit rien. Attends, je Vite fait! Vidéo. ça, on va faire ça. Hop, comme ça on verra un peu plus. Et là il y en a 4, c'est celui-là. Bonsoir, bonjour, comme tu veux. Ah, c'est vrai, j'avais mis ça. Merde, Bon, là je suis safe ici. Salut, Moonwap Là, j'ai mis, mis un peu plus de lumière pour mieux voir, hein, parce que... Euh... Normalement, il doit être là-bas. Mais sauf que je le trouve pas à chaque fois. Go Oh, je veux bien attaquer Et toi On lui fait un peu de distraction hein. Tant qu'il distrait avec euh, un truc, il viendra aura pas pour moi. Clean up, clean up. Euh... Ce serait où le dernier gène Oh le là, là. J'ai enfin trouvé Non C'est me... Quoi C'est pas lui euh... Non celui ouais, je l'ai fait, non Ouais je l'ai fait. Non, je sais pas... Attends. Je vais mettre les... en saison. zone. Moi je vais bien, merci. Voilà Bah, moon drop hein je préfère sa version soleil. Hein. Sunrise. Tu vas dire ça encore une centaine de fois, je pense, me voit pas, t'inquiète. c'est la euh, ouais. là, La chose à le voler Mais je trouve toujours pas le dernier en tout cas. Celui-là je l'ai fait, celui à droite, celui je l'ai fait... Là j'en ai fait deux et il y en a un dans celui-là. Du coup le dernier il est dans celui-là. vu ça, ça, ça me gênait. <rire> là au moins il y a une raison pour nous ban. Non celui-là je l'ai fait celui-là. C'est lequel que j'ai pas fait Ça fait au moins 20 minutes que je suis dessus hein. Mais tout, tout à l'heure j'ai aidé ma pote en plus à le faire En jouant partage Et j'ai réussi Ah Ah Ah Non Euh c'était le dernier de mes clean-up non C'était le dernier, c'était le dernier, c'était le dernier, c'était le dernier Mais je, je sais où qu'il est, il est ici. Parce que là il y en a 4, là il y en a un et. Bah là il y en a un derrière, 3 et 1. Celui-là je l'ai pris, j'en ai pris deux dans le grand et là j'en ai pris un derrière. Du coup le dernier il doit être là. mais à chaque fois je tourne en rond du coup. Ah et si, tu, si tu savais pas.. Euh, il peut pas venir ici. Là ici c'était tranquille. j'ai cru qu'il qu allait contredire Du coup ici c'est juste l'endroit où je me mets pour réfléchir ou qu'il pourrait... pourrait être. Mais si tu veux ouais, vu que j'ai déjà fait pour ma pote tout à l'heure. Ouais tu... si tu veux m'aider ouais. Alors celui là c'est fait, le câble là c'est fait <laughs> yeah. Do <laughs> it yeah. Merci, bg Mais moi, dans mes souvenirs, il était dedans. Voilà. On sauvegarde. Oui. Mais... Bonjour On, doit... on l'entend toujours <rire> Attends on l'entend toujours, écoute <rire> oh, Je recharge la lampe torche. Blizzard d'oreille, d'oreille Tu es banni de la garderie. Alerte de sécurité, alerte de sécurité. Ouais, maintenant je peux remettre euh, la luminosité comme elle était avant. Attends. Hop. Ouais, ouais, alors, ouais, ouais. Salut mon Moi perso Mon préféré c'est Rothson Wolf Et fun fact Mon chien s'appelle Rothson et ça fait très longtemps que je l'ai Bien avant que Security breach soit annoncé Oh non j'aime pas cette partie lui il peut, te... il peut te sortir de Freddy lui. Bon je crois qu'il pour des secrets. Ah, hein. oh, il m'a fait flipper. Oh ah si tu veux savoir c'est ce qui est arrivé à ma pote. As tu as oublié de... Non je l'ai pris. J'ai pris au tout début, t'étais pas encore là. Et normalement on a 4 euh, barres et là j'en ai 5. Attends je vais te montrer. Je vais te montrer ce que j'ai. Salut Vanny Le seul truc c'est que j'ai pas pu m'empêcher de me spoil tout. Euh, euh, c'est ça le truc. Mais là je me, je me tais pour ceux qui les connaissent pas encore. You didn't see the dancing rabbit lady right in front of us? No, I did not. There is no rabbit at the Mega Pizza Plex. Not anymore. Pas encore. C'est trop triste. Euh, ce passage-là, right. ouais. I am not. Why? I do not know. No. Attends, je peux? Ouais, je peux te montrer. Regarde. Je peux pas. On peut pas y aller dessus? Si? Non. Regarde euh, la cinquième. Je veux vous aider. Peut-être qu'ils want to help Je doute. Pour une raison, vous êtes différent. you're different. Whoa, whoa. Good je ah non get there for en train de spinner nos jeux. <rire> sans le <tout rire> <nous> voir. <rire> Il also a fire escape in the feu 3rd floor prize counter. Check your fast watch. Bon, I do. will mark both locations on your fast map. It appears that you have no fast map. You should be able to obtain one from the greeter on the center balcony. Oui. Ta-da, oh. ta-ta, ta-da, ta-da. Attention, regarde Freddy. Ta-da, c'est un gros nounou j'ai envie, j'ai juste envie de le prendre dans mes bras en fait. Je vais faire un là Freddy. Euh... Ah, oui Hi, please take this map. Take a map. Thank you. Enjoy. Je crois que t'es même pas obligé d'apprendre la map. Qu'est-ce qu'il fout Monsieur, ça va Madame, pardon. Euh, pourquoi vous regardez le mur Bon pour YouTube, cet épisode s'arrête là. Et pour Twitch, je continue mm <music>